Ça commence dès, dès mon adolescence et mon enfance. J'ai eu une maman qui touchait que la RSA, qui nous a élevés seuls. Donc très, très vite, j'ai connu la valeur de l'argent. Je sais c'est quoi un centime, c'est un centime. Donc j'ai connu très vite l'importance voilà, de cet argent et de cette valeur. Et euh, à, 19 ans, à 19 ans, malheureusement, j'étais euh, aussi devant le juge pour endettement à 19 ans. Parce que j'habitais plus chez ma mère et je ne pouvais plus payer le loyer parce que je suis tombée malade. Et quand on tombe malade, on perd le travail, le logement, on perd tout. Donc c'est un cercle vicieux. Donc voilà. Et donc à 19 ans, ça m'a traumatisée de passer devant le juge pour endettement à 19 ans. Donc bon, ça va, j'ai remboursé maintenant ma dette. Donc je n'ai plus de problème avec les dettes, mais maintenant c'est vrai que j'ai peur de créer une dette. J'ai une angoisse dans, de créer une dette et voilà. J'ai peur de repasser devant le juge, tout ça, donc euh, voilà. Euh, parce que moi, mais en, plus, de, en plus mes parents n'ont pas voulu m'aider, ils m'ont laissé dans la, dans la mouise. Euh, oui, oui, je me suis sentie coupable. Et, et, mais après ça va, que le juge a été compréhensif parce qu'il savait que dans deux mois j'avais mon rappel de la AH, hache, que je pouvais payer ma dette. Mais euh, c'est vrai qu'ils étaient compréhensifs. Mais euh, mais euh, les huissiers, moi c'est les huissiers. Tous les tous les tous les mois que j'avais les huissiers qui, qui me envoyaient des lettres, qui me qui me menaçaient, euh, qui me j'ai eu peur. Parce qu'en plus j'étais malade, donc j'étais dans la dépression sévère, donc j'étais dans le négatif. Ça qui se rajoute. Moi j'ai voilà j'ai après mais après après cet épisode j'ai fait une tentative de suicide. C'est con. Pour quelqu'un c'est pour quelqu'un, c'est déjà dur à vivre, mais pour nous qui est malade, c'est développé chez nous. Donc j'ai fait une tentative de suicide à cause de cette... B... À cause de... Et, euh, et après, moi, moi je ne suis pas suivie par curateur ni par tuteur. Moi, je, je, je, je suis auto-gestionnaire de mon budget. Mais après, comment je suis comptable à la base À la base aussi, ça m'aide parce que je partage les charges. Donc je fais un tableau tous les mois avec les différentes charges, avec les montants. Tout est très organisé carré chez moi, c'est comme ça, c'est dans ma personnalité, c'est comme ça. Donc euh, voilà, et, euh, et donc en général, il me reste, euh, en général il me reste 100 euros pour les extras, donc ça va. Je vis très bien dans le sud de la France, mais à la base je viens de la région parisienne, et dans la région parisienne ça serait pas pareil. Avec ma hache, je pourrais pas vivre euh, comme je vis dans le sud parce que euh, les prix ne sont rien à voir. Donc euh, dans la région parisienne, je ne même pas, n'aurais pas vécu, mais j'aurais suivi. Euh, c'est de la survie, c'est survie. Parce qu'en fait, dans une grande ville ou une petite ville, tout dépend des prix, tout voilà. Donc euh, voilà, c'est ouais. la même somme partout, en fait. C'est ça mmh. Mmh. Mmh. Que ce Oui, soit euh, Paris Voilà, c'est la. Là, oui. Voilà, la location à du temps décapé, c'est la même pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour les plus grandes villes, c'est un peu plus difficile à vivre que dans des petits villages ou dans des petites villes comme, comme Carcassonne, c'est plus facile. Donc vous avez besoin de euh, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, vous voyez ce que c'est Oui. C'est ce, ce que vous avez, euh, ce qui vous reste oui, euh, oui. à vivre quand une fois que vous avez payé toutes vos charges, etc. Ben, J'ai des besoins secondaires. On va vous répondre. Donc voilà, j'ai des besoins secondaires, donc souvent je vais au cinéma, voilà. Aussi des besoins primaires comme m'habiller, donc voilà. Mais voilà, je, je me... ça dépend des mois, ça dépend des mois. Il y a des, des fois il y a des factures, c'est imprévu. Je peux pas faire des extras et puis il y a des mois je peux le faire. Donc j'en profite. Vous sentez que vous êtes très limité par rapport aux extras, par rapport au plaisir de, de, de vous acheter quelque chose, de faire des projets, est-ce que bah non, parce que bah après moi, j'ai je, je, je, je, toujours marché comme ça, c'est que si je l'ai pas le mois-ci, bah je l'aurai dans deux mois ou dans trois mois. J'économise et je verrai dans trois mois ou voilà. Donc vous gérez bien votre frustration. Voilà. Oui, bah parce que depuis depuis que je suis petite, j'ai appris à gérer comme ça avec ma mère. Voilà que qui, qui touchait que la RSA et donc on a elle nous a appris à bah, si tu la passes mois-ci, bah, tu l'auras dans deux ou trois mois, mais tu l'auras. Mais voilà, mais sois patiente pour l'avoir. Et, et, et aussi j'ai la valeur de l'argent, c'est que je travaille beaucoup parce que pour moi c'est très important de travailler. Euh, voilà, je travaille beaucoup et c'est très important de travailler et de avoir ses propres ressources, ses propres sources parce que c'est bien la hache, ça m'aide en attendant de me reconstruire, comme je vous parlais de ma reconstruction. Mais je suis un peu frustrée parce que je suis aidée par l'État. Moi, j'aimerais bien avoir mes propres besoins, mes propres ressources pour financer mes trucs. Et donc, euh, voilà. Et par exemple, le permis, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Le permis, je me l'ai fait autofinancer moi-même. J'ai travaillé pour me financer mon permis. Et ça, c'est une fierté. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de... Euh, dans le fait de... Ben justement, de recevoir une, une aide de l'État. Pourquoi vous seriez gêné de ça C'est pas, pas normal que l'on soit solidaire. Si, alors je, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement le regard des gens n'a pas encore changé, les mœurs n'ont pas encore changé, malheureusement, dans la société actuelle. Je suis si désolée, mais c'est la réalité. Donc euh, voilà, souvent on est lié à l'aide de, de l'État, on est lié à cas social. Malheureusement, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est la réalité. Et euh, voilà, mais moi j'ai toujours dit, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que j'ai fait un stage à la MDPH, et j'ai toujours dit à la MDPH, la AH, je ne crache pas dessus parce que ça m'aide en attendant de ma reconstruction, mais j'ai pas envie de l'avoir à vie. Moi, j'ai envie d'avoir mes sous à moi et acheter, acheter plus tard une voiture, être locataire ou propriétaire plus tard. Ça, c'est un rêve. Donc pour ça, il faut travailler. Oui. Et on peut travailler quand on est handicapé alors, on en a parlé tout à l'heure et c'est ce, ce que je disais, il faut que ce soit plus accessible à l'emploi et un peu plus de sensibilisation liée à leurs entreprises et leur handicap parce que malheureusement, il y a encore de la discrimination et il n'y a pas longtemps, j'ai déjà connu, il y a pas longtemps, on a tous connu de la discrimination à l'emploi. Vous avez beaucoup connu euh, Non, parce que moi, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas de tabou avec mon handicap, j'en parle facilement et j'explique et je rassure les gens, donc euh, moi j'ai eu de la chance de ce côté-là, mais j'ai connu, oui, une fois, une discrimination dans un haut fonctionnaire de, dans l'autre. Donc euh, voilà. racontez bah, je... moi Ah <rire> après, bah, Maintenant il ne travaille plus, mais je ne dirai pas son nom, parce que je garde l'anonymat et je respecte ce monsieur. Ce monsieur était intéressé par mon parcours atypique, et euh, donc euh, il voulait que je développe le service civique, parce que j'ai fait un service civique aussi étant jeune, donc, il voulait que je développe le service civique dans le dans le département et tout ça. Il était très intéressé. C'est la DDS, DDCSPP, voilà. Donc et donc voilà, il était très intéressé par mon candidature. Et quand j'ai dit je suis travailleur handicapé, tout à coup son discours a changé. Malheureusement, c'est la réalité. Il y a de la discrimination. Oui, travail, travail est lié à oui, travail et emploi, oui, lié à la rémunération. Oui, oui, je fais la différence entre bénévolat aussi comme tra comme travail. Voilà. Est-ce que le, le travail qui n'est pas obligatoirement rémunéré, comme le bénévolat, euh, vous donne, vous avez l'impression que vous donnez autant de, de satisfaction, entre guillemets, je vais dire, de, de, de reconnaissance, d'estime de, de vous qu'un travail rémunéré ou est-ce qu'il faut vraiment que ça passe par l'argent Non, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Parce que pour moi, je donne autant que... Euh, J'en parlais une fois avec des animatrices, que de toute façon, que ce soit payé ou pas payé, que ce soit stage ou voilà bénévole stage ou emploi, je donne le, le, la même qualité de travail. Donc je donne le... Voilà. Donc je donne à tout le monde le meilleur que je puisse donner. Donc euh, voilà. Et au contraire, moi, le bénévolat, ça m'apporte beaucoup et ça m'ouvre beaucoup de portes pour la suite. Et, euh, et donc, euh, voilà. Ah, ça vous est fat. Ouais. Voilà. Voilà. Ben, moi, ben, je suis contente de parler avec vous. Moi aussi. Parce que c'est ça, c'est transmettre des messages positifs. Et comme je vous ai dit, moi, je voulais, je voulais travailler au départ dans l'intérêt social pour faire bouger les choses. Après, c'est une, vo une vocation en moi. J'adore aider les autres. J'adore, voilà, c'est une vocation en moi. Mais aussi, je voulais faire bouger les, je voulais faire bouger les, les mentalités dans l'intérêt social et euh, prouver qu'on peut travailler avec un handicapé égal euh, à, à, à une personne entre guillemets normale. Donc euh, voilà. Non. Voilà, ordinaire. ordinaire. Oda, Oda. La, comme vous dites euh, journaliste journalistes. Oda. Donc euh, voilà. Donc euh, voilà. Et donc, euh, oui, oui, je voulais prouver qu'une que, que personne handicapée et une personne normale, nous sommes à égalité pour les tâches. Sauf que nous, on doit nous adapter. Par exemple, ils ont adapté mes, mes heures. Euh, au lieu de travailler 35 heures, je peux travailler que 25 heures. Mais, mais euh, la stagiaire, euh, la tutrice, pardon, s'est rendue compte que je donnais plus de boulot en très peu de temps que des gens des stagiaires ou d'autres personnes qui ont travaillé 35 heures donc euh, la comparaison des fois travailler moins mais pour avoir une meilleure qualité c'est mieux que travailler plus et donner une mauvaise qualité de travail donc euh, voilà ils ont fait la comparaison et euh, donc voilà donc euh, voilà et euh, par rapport euh, et, et euh, aussi ce que c'était enrichissant parce que oui je veux raconter <rire> C'est très enrichissant parce que, euh, par contre, ils m'ont comparé avec les autres stagiaires, mais euh, ce que je vais expliquer, c'est que la maturité, chez moi, j'ai dû grandir plus vite que mon âge. Donc, on peut pas comparer les stagiaires qui ont 21 ans, 22 ans, et moi qui a, qui a 27, 28 maintenant, j'ai déjà 28, on peut pas comparer parce que on a, pas, on a deux parcours différents, atypiques, deux passés différents. Et par contre, ils ont, ils ont aimé de travailler avec une personne handicapée, parce que j'avais le regard d'une future professionnelle de santé, mais aussi le regard d'une personne handicapée. Et ma maturité a aidé à, à faire du travail que je normalement je ne devais pas le faire, voilà, normalement je ne devais pas faire du travail, il euh, y a certaines tâches que je ne devais pas faire, mais comme ils ont vu que j'étais mûre, on a exploité euh, encore un peu plus, et ça m'a j'ai appris tellement, il euh... n'y a pas longtemps je vais en parler avec ma tutrice, parce que je la vois bientôt aussi encore, pour finir mes écrits, et je lui disais à ma tutrice, ce que je me suis régalée, c'était parler avec les gens en langue des signes, voilà, Parce qu'avec le GEM, nous avons quelqu'un qui, qui, qui est malentendante et on apprend à parler avec langue dessinée. Et ce que j'aime m'a appris, moi j'ai réutilisé avec eux la MDPH. Donc j'ai pu dialoguer un petit peu avec quelqu'un et ça c'est... Pour moi c'était la plus belle récompense de, de dialoguer avec ces gens-là. Et ces gens-là ne me jugeaient pas parce que... Et je les jugeais pas, ils ne me jugeaient pas. Et ça, je, je, me, je me sentais plus à l'aise avec les gens handicapés quand je faisais les, les interventions ou les manifestations qu'avec les employés. Parce que les employés, même s'il y en a certains qui sont handicapés, il y en a plein qui ne sont pas handicapés et, qui ont... et malheureusement la MDPH, j'ai eu, eu des préjugés, des clichés, il euh, y a eu des... Alors, je me demande pourquoi ces personnes travaillent à la MDPH, ces personnes, je me demande pourquoi travaillent à la MDPH, pourquoi travaillent dans la s'ils si ont des préjugés contre le handicap. Je me suis toujours posé la question et je me pose encore la question. Voilà. <rire> voilà. On la pose alors. Voilà. On la pose à tout le monde. Voilà. Merci. De rien. Merci à vous. Merci à, à Avec, vous vous vous. Ouais. Merci, avec merci. plaisir.